et salut à tous les australiens, c'est Gabriel aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo donc fake, hein bien sûr, comme d'habitude, vous, vous savez à quel point j'aime les cartes fake euh... voilà, excusez-moi du bruit que vous allez entendre, j'ai, comme vous voyez, j'ai ouvert pour aérer la chambre, parce que sinon je peux pas, euh... je peux pas quoi, voilà, je peux pas euh... voilà, donc on va dire, on va commencer par un, peut-être les cartes fake, donc c'est des cartes cyberdragon. Imaginez un petit peu les cartes cyberdragon s'ils avaient sorti. Donc c'est synchro parce que c'est des synchros, comme vous pouvez le voir. Enfin, sur celle-là, c'est des synchros que des cartes cyberdragon. Donc c'est... <cười> D'accord, donc si j'ai bien compris, une fois par tour vous pouvez cibler un monstre, cyber dragon, qui soit fusion, Xyz ou matériel. Euh, dans la liste des cyber dragons, voilà, ou dans ta main, pardon, dans ta main, sur ton terrain ou dans le cimetière ou l'extra deck, cette carte gagne le même effet, voilà, en sachant quand même qu'il a 4000 de patates. Donc c'est une synchro de niveau 12, donc il vous faut obligatoirement un monstre cyber dragon et un monstre synchro tuner. Voilà. C'est déjà pété. Ensuite, cyber dragon Gothelf. Donc celui-là, je ne peux pas lire les faits, mais imaginez quand même 3100 points d'attaque. Il vous faut un monstre tuner et un monstre light monster. Voilà. Ça pourrait, ça pourrait aller avec le deck dragon donc c'est pareil à mon niveau 11 qui en effet tout pété donc je vous propose de mettre pause hein, si vous souhaitez lire ben, je vais on va zoomer on va zoomer un peu hum, hum, d'accord okay, uh, uh, oh je dis bien D'accord, ok. Donc, si j'arrive si à lire, donc, si, elle, cette, si cette carte est invoquée par Synchro, vous pouvez la traiter comme un, un monstre cyberdragon. Donc, ça, c'est pas mal. Voilà. Que tu contrôles ce tuner. Ou, ou un tuner, voilà. Ou un euh, synthoniseur. Cette carte est nommée comme un cyberdragon sur le terrain. Nanana, nanana. Si cette carte n'est pas affectée par les, les effets des monstres à effet, si cette carte attaque, vous pouvez spécialement invoquer un monstre. D'accord Spécialement un monstre light de type machine avec 2500 points d'attaque. Oh ouais, c'est plutôt pété, ouais. Encore ensuite on va essayer de passer à la carte suivante. Voilà. Le Cyber Beginning Dragon. Donc euh, ça c'est deux monstres tuner et un monstre cyber dragon. Et celle-là c'est. Alors, when viscast synchro summon target de cyber dragons dans le cimetière spécialement invoqué spécialement but l'attaque est ouais d'accord ok vous pouvez baigner d'accord ok donc si je lis bien euh, lorsque cette carte est invoquée par synchro tu peux rejouer, donc tu peux re-invoquer depuis ton cimetière de mon cyber -ragon. voilà voilà et tu peux bannir euh, tu peux bannir euh... mais le problème c'est que ils auront l'attaque et la défense à zéro et après tu peux bannir des mon cyberdragon de ton terrain ou de ton cimetière voilà, pour détruire un nombre égal de cartes que ton opposant contrôle voilà, tout simplement après, Cyberbust Team Dragon. Donc, ça, c'est... Euh... Ça, c'est tout petit. Donc, je ne pouvais pas le dire. Donc, il a quand même 3000 d'attaque et 2500 de défense. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà. Et après, le Dragon Actuator. Le Dragon Actuator, c'est un monstre tuner, un monstre non tuner, Cyber Dragon. Voilà. Donc, c'est un monstre de niveau 1, 2... 4 5, donc il faudrait un monstre sataniseur voilà de il a 2500 points d'attaque. Donc je sais pas s'ils ont prévu de le faire. Voilà. Mmh. Donc il est il est joli. Franchement, il est joli. Donc euh, ça pourrait bien compléter le le deck euh, Cyber Dragon, en sachant que c'est un monstre lumière, toujours. Donc c'est que des monstres lumière, si je ne me trompe pas. One Music Card semaine Special Seman European Cannot Active. Donc euh, voilà. Trappe durant la Battle Phase. Votre opposant ne veut pas activer de carte magique et piège durant la Battle Phase, d'accord Net Phase One Tu peux invoquer spécialement un monstre machine de ta main ou de ton cimetière. Et peux, ah oui et tu peux pas utiliser en fait tu peux pas activer euh, la battle phase voilà voilà donc c'était tout pour cette petite vidéo vidéo donc euh, vous savez à quel point j'aime les fake cartes donc euh, voilà ça sera fait euh, j'en ai euh, j'en ai des dizaines et des dizaines encore des photos mais bon là c'est parce que c'est voilà je trouve que ça serait dommage qu'ils sortent pas de synchro pour les cyberdragons, parce qu'ils ont, ils ont sorti quand même, euh, donc, les monstres à effet, ils ont sorti les monstres, euh, ils ont pas sorti de monstres rituels, non, non, ils ont pas sorti de monstres rituels, mais, euh, ils ont sorti les monstres exis, ils ont sorti les monstres à effet, ils ont sorti les, les Link, voilà, donc, ils pourraient sortir des synchro ils pourraient sortir des, ils ont sorti des fusions aussi, voilà, ils, il y a pas mal de choses qui ont fait pour le deck Dragon. Et je trouve, et je pense que, vu que, comment vous expliquer, vu que Kiyubi et euh, stardust 80 font un deck Dragon, je, je trouvais intéressant de leur faire, de faire cette petite vidéo pour faire, euh, pour vous faire rager, les amis. Oui, c'est des cartes qui ne sortiront jamais. Ouais. Euh, en sachant quand même que, là, ça sera peut-être l'avant-dernière vidéo. De, la, de du mois parce qu'il faut que je prépare encore le, la vidéo Pokémon Go diaporama Pokémon Go donc vous allez voir c'est une petite vidéo hein, voilà comme d'habitude euh, j'ai pas fait beaucoup de captures de Pokémon récent ce mois-ci voilà donc j'ai fait surtout j'ai pris quelques arènes aussi vous allez voir ça va pas durer longtemps voilà donc ça, ça sera certainement la dernière vidéo du mois. Et après, le mois prochain, on va attaquer par du lourd parce qu'on va faire l'ouverture de, de, des, des boosters qui vont être sortis ce mois-ci. Donc ça sera pas avant le premier 1er août. Voilà, pas avant le 1er août. Après, il va falloir que je que je prévois aussi pour mon pour l'anniversaire de la chaîne et pour mon anniversaire. Écoutez, voilà, voilà. on va faire ça. Donc, va... Ah, j'avais oublié, j'avais oublié celle-là, voilà. Ah, l'impérial cyberdragon. Ah oui, celle-là, c'est, euh... c'est pareil, c'est une fake carte, euh... voilà. Vous voyez, je viens de me rappeler que j'avais. Euh... Ouais, voilà. En gros, c'est ça, quoi. Que je vous propose de mettre pause. Donc, j'ai bien zoomé, voilà, pour que vous puissiez voir. Cette carte est traitée comme un monstre Cyberdragon sur le terrain, voilà. One miss card synchro summon, your open cannot attack face up monster and accept this one. Donc, en gros, euh, l'opposant ne peut pas attaquer euh, de cartes Cyberdragon à part cette carte, voilà. Et quand cette carte est détruite, tu peux cibler un monstre de niveau 5 dans, de type lumière d'entre euh, tu peux cibler à mon niveau 5 des petites lumières voilà et tu peux l'invoquer spécialement voilà voilà donc ça ça va aller dans les synchros. donc ne vous inquiétez pas j'ai j'ai j'ai toujours euh, pff, voilà pour vous montrer un peu j'ai voilà, tout ça en fusion déjà donc il y a des vraies cartes et des fausses cartes bien sûr les jetons, eh ben là, il y a des vraies cartes et des fausses cartes, comme vous pouvez vous... mais c'est des cartes que j'aime bien, donc les links... les links alors attention, attention à vous attention à vous, parce que il pourrait très bien que je regarde vite fait, mais la réponse à la question 3, donc sachez que le booster est toujours en en, en compétition, pour le moment personne ne l'a gagné ouais, c'est bien ça pour le moment, personne ne l'a gagné donc on va, on va faire dans les fusions, voilà. Donc dans les fusions, les deux monstres, voilà. Donc les, je vais répondre à, à la question 2. Donc dans les fusions, c'était le dragon à cinq têtes, voilà. Et aussi, il y en a on, on aurait pu dire, dire celui-ci. On aurait pu dire celui ci le dragon alternatif aux yeux bleus. Non, c'est pas lui. Voilà, donc je vous donne l'exemple. Voilà, c'était le dragon Master Knight, le chevalier du, du le chevalier exactement, maître des dragons. Voilà, tout simplement. Donc c'était ça, c'était ces deux cartes que je voulais. Donc maintenant que je vous ai aidé, il, a, il reste plus que la, la troisième question. Voilà, donc là vous avez euh, le dragon FTG, le dragon à cinq têtes. Euh, remasterisé voilà. Donc, sachez qu'il y a quand même 5000, 5000, voilà, tout simplement. Voilà. Et, euh, Oui, oui, oui, oui, oui. Oui, oui, il les est Donc, euh, Je sais pas. Euh, je sais pas. Alors, est-ce que je l'ai vraiment Donc, Stasigars... Donc, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Dans les qui... je crois que c'était... Non, c'était pas ça. Tic, tic, tic, tic, tic. Ah, on vient de le passer. Et voilà, le dragon lien à 5 têtes. Et ouais, c'était celle-là. Donc, pour le moment, personne n'a gagné. Voilà, c'était celle-là, la carte là que j'attendais. Le dragon lien à 5 têtes. Donc, vous voyez, c'est 5 monstres. C'est un monstre à 5000 points d'attaque. Link 5. Et ce n'est pas un monstre Link 6 que je demandais. C'était par les points d'attaque. Donc, euh, voilà. Donc, euh, personne n'a gagné. C'est dommage. Donc euh, ce booster, je crois que je vais l'ouvrir. je referai des concours. C on, on, on, le retrouve, on le retrouve là. On le retrouve là. Donc le, le, le dragon lien à cinq têtes. Voilà. Donc on le retrouve sur un network différent. Voilà, tout simplement. Donc euh, je pense que j'ai euh, quand même envoyé à la personne la plus proche des réponses. À la plus proche des réponses, euh, le booster. Donc, euh, vous voyez, je dois faire un envoi en plus. Donc, okay. Le booster il est toujours là. Hein, voilà, il est toujours là. Je ne l'ai pas ouvert. Donc, euh, toi qui. Euh, je pense qu'il va se reconnaître. Il n'y a pas. Je pense qu'il va se reconnaître. Il n'y a pas photo. En plus ça tombe bien, je dois lui faire deux envois euh, ce mois-ci. Ah, je dois lui faire deux envois ce mois-ci. Donc euh, voilà. Donc euh, oui, c'est bien. Euh, c'est bien euh, 44 Itachi, voilà, le vainqueur. Donc euh, mon cher Itachi.. Euh, voilà, pendant que je t'ai donc ces félicitations, même si tu n'as pas dit exactement ce que j'attendais, mais tu as été, c'est toi qui étais le plus proche des réponses. Donc je dois t'envoyer ce là, donc ça ne paquera que la semaine prochaine. Hein. Ce lot là, et je t'ajouterai donc bien sûr le booster euh, des profondeurs euh, parce que tu m'as donné, euh, on va dire, une bonne réponse sur euh, une et demie sur, euh, sur trois. Voilà. Alors désolé nobleman mais on peut pas gagner à chaque fois c'est je fais des euh, je fais des concours pour essayer de de gagner des faut faut, faut aussi voir euh, que l'on les choses euh, voilà c'est je fais des concours pour essayer de de gagner des abonnés donc euh, on peut pas gagner à chaque fois voilà tout simplement donc voilà donc ce serait des amis, donc je vous laisse, je vous dis à plus. Hein. Donc la je vous rappelle que la dernière vidéo, ça sera une vidéo Pokémon Go, voilà, pour le mois de juillet. Donc euh, je, je, sachant que je pars la semaine prochaine, euh, en week-end, par une semaine, ça sera des vacances, donc euh, voilà, ça sera euh, bien. Et euh, je pars aussi du 6 au 13 août en vacances, donc euh, il n'y aura certainement pas de vidéo, euh, peut-être une, voilà, peut-être une pour la vidéo d'anniversaire de ma chaîne. Voilà, tout simplement. Voilà, donc, pour mon anniversaire et pour l'anniversaire euh, de ma chaîne, donc, euh, je ferai peut-être une vidéo spéciale. Euh, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Voilà, c est, c est, ça sera une surprise. Allez, sur ce, donc, je vous laisse, je vous dis à plus. Ah oui, avant de partir, sachez que je travaille actuellement sur un projet Minecraft. Voilà, donc, euh, j'ai déjà commencé à... J'ai déjà commencé à faire ma petite partie, à, à trouver un village, voilà, euh, à faire ma maison, donc euh, c'est euh, c'est plutôt pas mal. Donc euh, j'ai fait un test, mais ça a été pas très concluant, donc il faut que je, je retravaille les, les rendeurs à distance pour pouvoir euh, voir un peu mieux dans, dans la capture. Hein. Voilà, je... Pour vous montrer, je vous montre, je, je vous bidonne pas, voilà, c'est BD, BLS Launcher, voilà. Voilà, je vous bidonne pas. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Donc, je vous souhaite une, euh, un bonne vacances d'été si vous, si vous, si vous avez, si vous avez euh, des vacances. Je vous souhaite une bonne journée, voilà. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la Team Astral et hey, ciao tout le monde! Et tu es prêt à jouer, depuis qui tu veux, quand tu veux, dans le monde entier Allez Tu veux t'en faire ta chance, fais bien rouler l'aider. Okay. Regarde.